une bonne petite licorne. t'as vu ça Elle est belle hein Attends, elle est Ce dessin est joli. Ah oh, dis donc, ça bon bière, bon bite. Quelqu'un pourrait me dire hein, qu'est-ce que ça veut dire Koramce Barzo. Koramche. Barzo. Il en Il a mis la petite pantoufle crochue. Elle est pour attraper les moustiques, celle-là. C'est comme une araignée. Hein. Il louche un peu quand même, hein, lui. Et ouais, il y aura un autre hein. Comme une vraie petite fête. Ici. Euh... Il y a le pseudo et prononçable Archos officiel la chaîne SOFR qui dit c'est chaîne super. Merci à toi. il n'y a rien de mieux. Mais voilà, tu vois, t'as tout dit. Si t'as compris ça, mec, tu vas vivre une vie elle va être super. Si t'es capable de t'ouvrir ta gueule, euh, bah, c'est si d'intelligence, c'est pareil. Comme une vraie petite fête ici. Hein <truits> hey, t